Qu'est-ce qui préoccupe tant Yomidanzel hein Ah ok, c'est vous. Denzel est en train de se faire des soucis pour vous, vous savez. Est-ce que vous ne savez pas que Denzel, c'est 464 000 abonnés Est-ce que vous avez oublié que c'est 17 900 000 vues pour seulement 117 vidéos c'est pas puissant ça, ok Pour tout savoir à quoi il pense, il faut aller dans sa tête en cliquant sur le premier lien dans la description pour lire la suite, dont le deuxième lien qui se trouve aussi dans la description et qui vous révèle la grosse formation que Yomi Dazel vous propose gratuitement et qui se fait sur trois étapes, c'est-à-dire trois vidéos différentes sur le dropshipping. Ne manquez surtout pas cette partie-là parce que c'est très important. Ou bien vous pouvez faire un petit raccourci par le PDF que je vous propose. C'est un PDF interactif. Quand vous le téléchargez, vous allez pouvoir cliquer sur différents points pour apprendre énormément de choses, des choses que je ne raconte pas dans cette courte vidéo. OK alors rien, quoi C'est un hashtag euh, partage. OK, c'est hashtag partage. Qu'est-ce que c'est Hashtag partage, il s'occupe de prendre tous les tutos, toutes les formations et tous les cadeaux que vous offrent sur le net les grands formateurs de la place et qui passent souvent sous votre nez Parce que c'est tellement éparpillé à travers YouTube, à travers euh, Google, que vous ne pouvez pas tout savoir. Moi, mon rôle, c'est d'aller chercher justement sous tous ces cadeaux et de les mettre à votre euh, disposition. Voilà, ça, c'est dit. Qu'est-ce que, exactement, chaque partage Quelle est son, sa fonction Hashtag partage, c'est un annuaire pour les infos entrepreneurs professionnels dont je viens de parler et pour les apprentis. Les apprentis à travers Hashtag Partage, ils reçoivent tous les cadeaux des, euh, des professionnels et automatiquement avec les professionnels. Et moi, ce cet intermédiaire, je le fais bénévolement qu'on se le dise. D'ailleurs, c'est pour ça que ce contenu vous est proposé justement par Hashtag Partage. Et on va s'amuser un peu, on va revenir en arrière pour euh, découvrir autre chose plus important encore. Tac, tac, tac, tac, et tac. Ce point-là, c'est dans la description. Il faut aller dans la description pour comprendre la philosophie de hashtag partage entièrement. C'est vraiment, c'est tellement euh, important que je peux pas le dire dans cette courte vidéo, ok Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à partage. Hashtag partage c'est chaque jour une vidéo axée sur un formateur déterminé. Et ces cadeaux, je vous mets en relation avec les formateurs et les formateurs avec vous euh, gratuitement. OK Voilà. À demain pour une autre vidéo et merci.